de ces discussions pour trouver un accord pour les législatives. Est-ce qu'il y aura un accord entre le Parti communiste et l'Union populaire pour ces législatives et la France insoumise et Nous voulons tout faire pour susciter cet espoir à gauche de construire une majorité à l'Assemblée nationale pour que dès le mois de juillet, il y ait tout de suite des mesures pour augmenter les salaires et tous les salaires dans le privé comme dans la fonction publique, pour que tout de suite nous puissions bloquer les prix de certaines factures et baisser celles de l'énergie, et pour tout de suite mettre en place un, un, un plan d'embauche pour nos hôpitaux, pour nos soignants, mais aussi dans les EHPAD. Il y a des mesures à prendre dès le mois de juillet, et nous le ferons si nous avons une majorité de députés de gauche qui réunira des insoumis, des communistes, des socialistes, des écologistes sur un contrat de législature. Donc vous voyez, en, en quelques secondes, je viens de vous dire quelle est l'ambition que nous voulons, former une grande coalition et susciter cet espoir que oui, il est possible de mettre en place cette majorité et donc d'empêcher le président de la République élu de mettre en œuvre sa réforme de retraite de 65 ans et de continuer de nous faire les poches. Monsieur, oui, monsieur je... est-ce que les conditions sont réunies pour cet euh, accord de législature – Parce que l'ambition, on la comprend, mais le diable se cache dans les détails, on en est où ?– Exactement, alors allons chercher le diable. Il y a aujourd'hui sur le papier euh, euh, la possibilité de le faire. Euh, D'abord, il y a euh, trois blocs politiques qui se sont constitués à l'issue du premier tour d'élection présidentielle. L'extrême droite, avec Marine Le Pen, mais plusieurs courants euh, euh, à l'extrême droite. La droite, dans laquelle j'inclus euh, le président de la République, le bloc libéral, avec plusieurs courants aussi. Et puis la gauche avec euh, 30% des électeurs réunis, avec Jean-Luc Mélenchon, mais aussi plusieurs sensibilités qui se sont exprimées. Et nous sommes tous à un tiers. Et donc il y a un enjeu pour chacun de ces blocs de construire cette majorité. Oui. Une majorité, ça veut dire qu'il va falloir en gagner. Jean-Luc Mélenchon a réuni un peu plus de 7 millions de voix, mais l'ensemble des autres forces de gauche, c'est 3,5 millions de voix. Il va falloir additionner cela. Alors aujourd'hui, euh, nous discutons. Nous discutons pour former cette coalition. Ce que nous souhaitons, nous, c'est un rassemblement dans lequel il y ait tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que le euh, Les 11 millions d'électeurs doivent être représentés puisqu'il va falloir en chercher plus pour construire une majorité. Et il faut qu'il y ait euh, euh, le respect des sensibilités, c'est-à-dire que chacun puisse se sentir respecté dans le programme que nous avons défendu puisque nous avons eu des programmes euh, qui... — Sont convergents sur un grand nombre de points, respect... mais aussi — Est-ce qu'on vous respecte, Monsieur Roussel, euh, lors des négociations avec les Insoumis ?— Aujourd'hui, dans les discussions que nous avons, euh, je dirais à ce stade euh, qu'elles piétinent et que ça n'avance pas. Ça n'avance pas assez vite, en tout cas. Ces négociations piétinent parce que nous n'avons pas le sentiment euh, que toutes les conditions sont réunies. Euh, pour pouvoir enclencher cette dynamique, Mais -ce qui manque alors, pour pouvoir enclencher ce rassemblement, pour pouvoir respecter l'ensemble des forces euh, qui sont présentes, y compris la nôtre. Ce qui manque, c'est qu'on euh, arrive à passer euh, d'un ralliement à l'Union populaire euh, avec un logo et un homme un rassemblement qui respecte l'ensemble des forces et qui nous permette d'enclencher une dynamique sur l'ensemble du territoire, sur, dans tous les départements de France et d'Outre-mer, et avec des, des, des candidatures, des hommes, des femmes, qui non seulement peuvent se retrouver dans un contrat de législature, qui nous rassemblent tous, qui nous respectent tous, mais aussi des candidatures hein, qui s'appuient sur des ancrages locaux, sur des personnalités locales en capacité de l'emporter. – qu qu ouais. Mais quel est votre sentiment, Monsieur Roussel on, on a du mal à, à, à saisir, on a l'impression que vous êtes tous autour du buffet, mais que la, les insoumis veulent euh, la grande majorité du, du buffet, ils réclament trop de vous — Bon, c'est pas forcément une question de trop ou de pas assez, puisque ces discussions, nous les aurons quand même. Et, et effectivement... Oui, — mais il faut aboutir vite, oui, vous l'avez dit vous-même. — C'est une question de dynamique que nous devons réussir à enclencher. D'abord... — Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une, tru, une trop grande hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Il en demande trop autour de lui, c'est ça ?— ouais, le, le, Construire un rassemblement et enclencher une dynamique dans l'ensemble du pays... Pour non seulement additionner les 7 millions de voix de Mélenchon et les 3,5 millions et demi de voix des autres forces de gauche, euh, ça ne peut pas être euh, « ralliez-vous ». Euh, à mon programme, ralliez-vous à mon logo, et avec un objectif, élisez-moi euh, Premier ministre. C'est pas un homme, c'est pas un parti, c'est pas un logo, un rassemblement. Et donc, euh, nous devons construire les moyens de définir ensemble un contrat de législature dans lequel chacun se retrouve, et bien sûr, et nous, nous le disons et nous l'avons dit à la France insoumise, Mettons de côté ce qui fait nos différences et sur lesquelles nous n'arriverons pas à nous entendre. Mais si l'objectif est justement de construire une majorité, c'est pas dans un seul groupe. Il faut qu'il y ait un groupe pour chacune des forces politiques qui nous permette ensuite de défendre ce qui fait aussi nos différences. Et donc, nous voulons construire un contrat de législature et puis construire euh, une dynamique sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour cela, il faut que nous puissions euh, nous mettre d'accord sur l'ensemble des départements de France. – hein. Monsieur Roussel, est-ce que vous pensez que les, les Insoumis sont prêts à, à ce contrat de législature quand on voit, par exemple, que leur première affiche de campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon et ce titre, euh, élisez moi, Premier ministre Est-ce qu'il n'y a pas là une personnification du pouvoir, une forme de... De, de disparition euh, derrière, derrière lui de toutes les autres formations de gauche ?– C'est vrai que ça donne ce sentiment. Et euh, euh, nous, qui luttions, nous qui luttons euh, pour une nouvelle République, euh, contre le présidentialisme des élections, nous voulons euh, rétablir euh, une véritable démocratie qui repose sur le Parlement. Euh, je regrette qu'on euh, présidentialise aussi l'élection législative, que l'on présidentialise à ce point le Parlement. Au contraire, le Parlement, c'est 577 députés et des sénateurs. Mais c'est 577 députés à l'Assemblée nationale qui représentent une diversité d'opinions. Et donc euh, cette diversité d'opinions, alors de gauche, de droite, euh, mais aussi à gauche, elle doit refléter justement la diversité de pensée des Français, de nos concitoyens. Ce que je souhaite, c'est que nous arrivions aujourd'hui au stade où nous en sommes, et l'échéance approche vite. Les élections, c'est le 12 juin. Le dépôt des candidatures, c'est mi-mai. Il faut que nous arrivions à surmonter les difficultés euh, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Je le souhaite, je l'appelle de mes voeux. C'est quoi précisément les difficultés Les points d'achoppement, c'est quoi Bien, Je pense que pour surmonter ces difficultés, il faudrait d'abord que nous arrivions à nous rencontrer ensemble. Les quatre forces politiques, c'est ce que j'appelle de mes voeux Aujourd'hui, c'est qu'il y ait une plénière, euh, une rencontre de l'ensemble des quatre forces politiques qui, euh, chacun d'entre nous, avons rencontré euh, les Insoumis pour pouvoir ensemble d'abord imaginer... Euh, le, la, la belle euh, image que nous pourrions renvoyer aux électeurs de dire nous discutons et nous avons la volonté de gagner ensemble euh, je pense que le succès de ce rassemblement est beaucoup indexé à l'espoir que nous allons donner et donc je souhaite que nous puissions nous retrouver ensemble et que ensemble dans une discussion qui nous respecte on puisse lever les différents points de blocage qui existent aujourd'hui il, qu euh, il, qu il faut que l'on arrive à respecter les différentes sensibilités que nous incarnons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver euh, le contrat de législature qui nous rassemble, le, le, le, le, ce, ce programme commun, et il peut pas faire 300 pages. On va pas faire ça. Non, mais c'est quelques en, idées fortes. Donc, que que quelques. Que... Oui, mais concrètement, encore une fois, sur quelles propositions ça peut, euh, il faut absolument négocier, selon vous euh, C'est pas négocier, c'est se mettre euh, d'accord sur les 10 propositions que nous. Nous engageons de mettre en œuvre dès le mois Alors, de juillet pour les quoi, Français. C'est un contrat de législature et euh, Retraite je, à 60 je ans. sais que l'on peut se mettre et nous pouvons nous mettre d'accord rapidement là-dessus. C'est hausse des salaires, hausse, hausse des du SMIC et des salaires 1400. immédiatement. 1400, c'est ce que nous proposons. C'est dégel du point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires. C'est blocage des prix pour les produits de première nécessité et baisse des prix Abrogation de l'énergie. Blocage des lois de travail abrogation des lois El Khomri et des ordonnances Macron qui ont tellement fait de mal euh, aux, aux organisations syndicales. Ce sont des points que nous, nous mettons le dans la Référendum sur balance. le nucléaire ?– Le nucléaire, ça c'est un point de blocage puisque j'ai été le seul à défendre un mix énergétique avec et des et renouvelables les et des les, les écologistes ne sont pas prêts de faire un référendum mais, sur le nucléaire. – Mais je respecte tout à fait ces différences qui existent parmi nous. Mais justement… — La meilleure chance que nous devrions nous donner, c'est de nous mettre d'accord sur des points qui touchent le pouvoir d'achat, les services publics. Mettons de côté cette question-là. Mais laissons la possibilité à ce qu'il y ait demain un groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui dira non au nucléaire et un groupe communiste qui dira nous voulons un sais, mix énergétique. On, on Il faut bien. pouvoir laisser la construction de deux groupes, de trois groupes, de quatre groupes parlementaires différents, mais qui se mettra d'accord ensemble, à porter des points communs, et qui va toucher tout de suite à l'amélioration de la vie de nos concitoyens, pour notamment de leur pouvoir d'achat. – Vous votre souhait, euh, Fabien Roussel, ce matin, c'est que les candidats communistes aillent sous l'étiquette communiste, pareil pour les socialistes, pareil pour les insoumis, pareil pour les écologistes, chacun à son groupe et vous faites un contrat de législature. Mais chacun, il va sous sa propre étiquette, c'est ça ?– c'est pas forcément une question euh, d'étiquette, même si cette question, elle est posée. Mais je pense que nous pouvons, nous nous proposons, nous proposons de nous rassembler derrière euh, ou un label commun mais qui serait celui que nous pouvons construire ensemble, là rapidement, et qui nous respecte tous, dans lequel chacun, insoumis, écologiste, socialiste, euh, communiste, nous puissions nous retrouver. Donc, euh, créons ce label. Chacun son groupe à l'assemblée. Créons, créons, chacun ce label commun. Il n'y a pas d'opposition à ce que chacun ait son groupe. Ça, on, nous sommes tous d'accord. Y compris à ce que nous puissions nous retrouver ensemble euh, pendant la, la législature dans un, un intergroupe où nous pouvons communiquer préparer euh, euh, les textes de loi etc mais que chacun et euh, son propre groupe nous sommes tous d'accord là-dessus nous pouvons nous mettre d'accord sur un label commun c'est ce que nous nous proposons et un, laquelle, un label dans lequel chaque sensibilité se retrouve un, une plateforme un contrat de législature euh, un programme qui rassemble en, en deux trois pages les points sur lesquels nous serons d'accord pour nous battre ensemble Et puis une représentation sur l'ensemble des territoires dans lesquels nous pouvons euh, euh, permettre à, à, à tous les militants et à tous les, les électeurs de se retrouver. Aujourd'hui, dans les discussions que nous avons... Euh, euh, on est loin du compte, et très très loin du compte. Là, pour aujourd'hui, nous ne pourrions pas nous présenter dans 90% du territoire français. Donc vous imaginez bien... — C'est-à-dire qu que, que concrètement... Euh, — le... Que ce n'est pas le... possible. Vous, vous Là, aujourd'hui, on de... peut pas... — il, pas... il faut revoir les calculs que, que vous ont soumis les, insou... les Il faut <rire> non seulement créer les conditions d'une démarche dans lesquelles tout le monde se retrouve et qui suscite une dynamique. Et susciter une dynamique, c'est respecter aussi euh, la, les, les, les forces en présence, les personnalités qui existent dans l'ensemble des départements et de France. De de – voilà. Il y a voilà. On n'en est pas là aujourd'hui. Je vais vous dire. Aujourd'hui, on en est sur l'idée. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un label commun, sur un contrat de législature commun Et est-ce qu'on est, qu est d'accord pour avancer à quatre ensemble Moi, je, je, je, je, je dirais que c'est même presque impréalable, c'est que nous y soyons à quatre et que nous avancions ensemble. — C'est-à-dire qu'il y a trop de conciliabules, selon vous, ah, euh, oui, euh, ronde des, ronde des insoumis, avec les, trop, avec les écologistes, dirais, avec les socialistes euh, ?— je, euh, je dirais pas trop, parce que c'était bien que l'on se voit chacun et que chacun ait à se dire ce que l'on a à nous dire entre nous. Ça a été fait. Maintenant, je pense que les choses sont, sont mûres pour que l'on puisse nous voir tous ensemble. C'est le souhait que je formule et qu'ensemble, on puisse afficher notre détermination à surmonter les difficultés qui restent et à aller ensemble, le plus unis possible, dans le plus de circonstances. Votre, Votre ambition, vous Roussel, ce serait par exemple que le 1er mai, euh, on puisse faire la, la, la photo de F Fabien Roussel avec Jean-Luc Mélenchon, avec Olivier Faure, avec Julien Bayou sur la première ligne des manifestations ?– Bien sûr. Pourquoi pas Ce serait un signal important pour… Euh, l'ensemble euh, du monde du travail, de voir que nous sommes prêts à, à défiler ensemble et, euh, et, et à montrer notre détermination à, à gagner ces élections législatives. Et euh, je suis prêt à le faire. Euh, et je dirais même qu'on a une lourde responsabilité, d'abord parce que beaucoup d'électeurs attendent ce rassemblement. Et nous voulons euh, le créer. Nous voulons sincèrement créer les conditions de ce rassemblement. Mais je dirais aussi qu'il euh, faut mesurer, et je crains que tout le monde ne le mesure pas, euh, le risque qu'il y a pour l'extrême droite de l'emporter dans un grand nombre de circonscriptions. Mmh. Il y a aujourd'hui 160 circonscriptions où l'extrême droite réunit 50 et plus de 50%, 50. des électeurs. C'est énorme. Ça veut dire que dans ces circonscriptions, y compris, il y a des députés de gauche concernés dans ces circonscriptions... Votre euh, circonscription, qui ne pas, dans qui la circonscription, si, dont la mienne. Mais pas que. Il y a des députés insoumis, des députés socialistes, des députés communistes qui sont aujourd'hui dans des circonscriptions où le Front National fait plus de 50%. On ne peut pas prendre ça à la légère et on, on a une obligation d'être unis dans ces circonscriptions et de tout faire pour que le Front National euh, ne l'emporte pas là où aujourd'hui il fait plus de 50%. Et je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs au second tour qui ont utilisé le bulletin de vote de Marine Le Pen non pas pour soutenir son projet mais pour rejeter Macron et pour le dégager. Il y a eu un vote dégagiste au second tour de l'élection présidentielle. Nous devons donc leur parler, leur parler et leur présenter un projet et leur montrer que la, leur vie peut changer tout de suite dès le 1er juillet en étant Unis. Et vous Donc êtes le seul, seul à, à vouloir faire, faire cette photo de famille ou vous sentez qu'il y a certains qui pourraient se laisser tenter Non, je formule cette proposition, je lance cet appel à ce que nous puissions nous retrouver euh, euh, au 1er mai au moins pour défiler ensemble et sinon euh, là, cet après-midi, demain, mmh. Euh, mmh. Euh, pour dire euh, nous sommes prêts. La, propos La proposition euh... a déjà été lancée, vous les avez eues au téléphone, vous l'avez. Je la formule ici, cette proposition, mais je l'ai déjà évoquée lors de précédents échanges que j'ai eus en conférence de presse. Enfin bon. Justement, puisqu'on parle du, du 1er mai, est-ce que dimanche, vous appelez les Français à descendre dans la rue Quel message vous voulez envoyer Emmanuel Macron à l'occasion de ce 1er mai Le message, c'est de dire qu'il qu entend bien qu'une grande majorité de Français aujourd'hui, 70% d'après un sondage, euh, ne veulent pas de la réforme des retraites qui vise à repousser l'âge de départ à 65 ans. Une grande majorité de Français ne veulent pas de cette réforme. Il faut qu'il entende que s'il a eu 58% des voix au second tour de cette élection présidentielle, avec un taux d'abstention record d'ailleurs, ce n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Ce n'est pas un vote d'adhésion à sa réforme des retraites. Il faut qu'il entende que beaucoup de Français, avec euh, euh, esprit de responsabilité, on dit non à Marine Le Pen, on dit non à l'extrême droite, et qu'il respecte ce vote-là. Moi-même, j'ai appelé à ce vote-là, et que ce n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Et c'est pour ça que cette mobilisation du 1er mai doit être la plus forte possible, pour qu'il entende que nous sommes mobilisés et que ce que nous voulons, ce sont des réformes heureuses progressistes, comme je les ai défendus pendant ma campagne des élections présidentielles. On veut que ça change dans le bon sens, que l'on vive mieux, que l'on ait des perspectives heureuses dans les années à venir, pour les salariés, pour le monde du travail et pour la jeunesse. – Hier, aujourd'hui, se tient le dernier Conseil des ministres euh, de Jean Castex, a priori. Euh, Est-ce que, hier, à Sergi, Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive Ça vous rassure, ça Bon, c'est ça veut rien dire. Il y a, il y a tout et n'importe quoi dedans. Enfin, ouais. bah, <rire> bah, oui, bon. D'accord. Vous, vous êtes et dur. C'est quand même visiblement, il donne une tonalité plutôt ouais. euh, en mais... sociale mais... environnementale. Il dit veut un virage social dans. Ce yeah, il ne croyait pas une seule seconde visiblement. Non, mais hier, yeah, il a sorti une phrase qui dure euh, six secondes et tout le monde la commente en disant Ah, c'est lui, c'est tel, tout ça. On n'en sait rien. Que ce qui compte, c'est le programme qui va être mis en œuvre. Ce qui compte. Non, mais il veut un virage social. Mais... Hier, il a parlé d'égalité des chances. Oui, mais il, il peut, peut faire un virage à droite et la billette sociale, ça marchera pas, hein. non mais… – Ah pour euh, vous, ça c est c est virage compte... à droite ?– Mais non, mais... <rire> bon, on connaît Macron, sa politique, on sait pour qui il travaille, euh, pour la finance essentiellement, euh, c'est ce qu'il a fait pendant 5 ans, et donc euh, ce qui est important, je reviens là-dessus, je suis désolé, mais euh, la, la, la politique du gouvernement, elle est déterminée, par la majorité qui existera à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est déterminant. Mais, mais bien sûr, Enfin, vous l'avez vu aussi, ça. Aujourd'hui, avant, on, on tapait sur la cohabitation en disant que ça empêche de gouverner. Aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui disent que ce président de la République a été élu par défaut, et que oui, nous souhaitons une cohabitation pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui mette en œuvre des réformes, qui défendent le monde ouvrier, le monde du travail, la jeunesse, qui attendent les jeunes, qui attendent un, un revenu d'allocation autonomie pour la rentrée euh, de septembre, qui n'en peuvent plus de parcours sup. Enfin, sur tous ces points-là, je suis heureux d'ailleurs que les forces de gauche, et je le disais pendant ma campagne, nous sommes d'accord. Pour la jeunesse, pour le revenu étudiant, pour le défi climatique, il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes rassemblés. Et nous pourrons tout de suite déposer des textes de loi communs euh, visant à cela mais pour que ces textes de loi l'emportent il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Mais là, alors vous serez quatre on a compris mais il y aura qu'un premier ministre si jamais vous l'emportez ça veut dire que vous êtes d'accord pour que Jean-Luc Mélenchon soit premier ministre si la BCE ah remporte les Écoutez euh, moi j'ai aucune difficulté là-dessus je l'ai dit ce qui compte c'est la majorité d'abord on n'élit pas Jean-Luc Mélenchon premier ministre c'est ça c'est ça c'est un slogan euh, — Donc construit... vous désapprouvez cette affiche ?— Non, je la désapprouve pas. Mais je... euh, c'est une présidentialisation de, de, du Parlement, de, des élections législatives. Et je trouve que ça ne donne pas... Ça ne fait pas mesurer l'enjeu qu'il y a derrière ces élections. La première étape, c'est d'abord de construire... Une majorité. Que Vous ça... entendez ces mots « construire ». Construire, ça veut dire additionner, se retrouver, bâtir des groupes construits localement, dans les départements, dans les circonscriptions. Quand je vois qu'il y a des belles candidatures qui se construisent, euh, Jean-Marc Tellier à Avion, Michel Picard à Vénissieux, euh, qui ont la possibilité de l'emporter dans ces, dans ces circonscriptions, je me dis « construisons avec eux, avec elles et dans toute la France euh, une majorité qui… » avec un groupe insoumis important, ils sont arrivés en tête lors des élections présidentielles à gauche, avec un groupe communiste, écologiste, qui n'en a pas, c'est une anomalie, et avec un groupe socialiste, ensemble, nous pouvons construire un contrat de législature et porter cet immense espoir. C'est important. – Fabien Roussel, vous avez été évidemment le candidat du Parti communiste à la présidentielle, vous avez fait un peu plus de 2% des voix, est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous êtes déçu de ce score bah, ce qui est décevant, c'est euh, de voir euh, l'immense énergie euh, que nous avons pu mettre collectivement dans cette campagne et qui, euh, à la fin, euh, est réduite par euh, cette aspiration, par ces, ces, ces personnes qui euh, comptaient voter pour moi, qui, en, à la dernière minute, ont changé leur bulletin en se disant, ah, avec ces, ce mode de scrutin qui qualifie que les deux premiers en tête, euh, avec ces sondages qui disaient « Mélenchon peut arriver au second tour, on va voter Mélenchon, on ne vote plus pour nos idées, on va voter pour Mélenchon ». On va voter. Il faut changer ce ouais. système. Euh... Je pense que ça, ça, ça fait mal. En même temps, j'entends, je vois d'ailleurs, dès que je sors, euh, le, le capital sympathique qu'il y a autour de ma candidature et de ce que j'ai porté, ça va compter aussi pour l'avenir tant mieux, c'est un point d'appui. Et donc euh, je ne suis pas du tout déçu de cela. Je pense que malgré tout, nous avons réussi à, à, à développer des idées euh, qui n'auraient pas été développées si ma candidature n'avait pas été présente. Je suis fier de cela. Et tous ceux qui ont milité pour cette campagne dans toute la France sont fiers de cela. Alors imaginez l'appétit qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir continuer à militer et à défendre le programme des jours heureux dans un programme de législature pour former une majorité. Mais ils sont là, ils sont euh, euh, sur la ligne de départ, prêts à défendre euh, cette grande ambition pour la mais France. – Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne la, vous la regrettez pas, cette candidature, ah, même si Jean-Luc Mélenchon ah est passé à un petit peu mais plus non, de 400 mais, 000 voix du tout Non, mais vous avez raison, Monsieur Lécuyer, le problème, d'abord, c'est quand même les institutions, ce mode de scrutin. Enfin, vous vous rendez compte que Jean-Luc Mélenchon aurait pu faire 10 voix de moins que Marine Le Pen, il n'était pas qualifié. Parce que ce, ce mode de scrutin particulièrement injuste ne retient que les deux qui arrivent en tête, pas les trois, pas ceux qui font plus de 10, euh, comme aux élections cantonales ou plus de 12,5, comme aux élections législatives. Au moins, là, il y a un peu de justice. Il peut y avoir une triangulaire, même une quadrangulaire. Eh bien, aux élections présidentielles, il n'y est rien. Que dalle. Voilà. — ah Donc il faut, il faut il changer faut, le, rem... le principe de mais, deux finalistes. — Bien sûr. Si au moins on avait fait ça... Mais ça ouvrait quand même la possibilité pour les électeurs de voter pour le, le candidat de son choix afin qu'il fasse plus de 10%. Et d'ailleurs, je vais proposer de lancer une grande campagne en France pour réformer ce mode de scrutin et garantir beaucoup plus de justice euh, et de démocratie dans le choix du candidat euh, On finir à l'élection présidentielle. Mais ils font, ouais, cette 5ème République, elle sent la naftaline. Elle est dépassée aujourd'hui. Vous vous rendez compte que même au premier tour du coup... On ne vote plus pour ses idées. Dès le premier tour, on vote pour celui qui aurait le plus de chances par... d'être parmi les deux premiers. Et donc on fait déjà barrage dès le premier tour. Et donc pour toutes ces raisons... Je suis fier d'avoir mené la campagne que nous avons menée collectivement et elle ne s'arrête pas là. Il y a là cinq semaines de campagne devant nous pour continuer de porter tous ces espoirs. Et on a bien compris. Une dernière question sur l'Ukraine de Julien. Oui, simplement pour savoir connaître votre avis, le président Poutine a mis en garde contre toute intervention extérieure, vous l'avez vu comme moi, promettant qu'elle pourrait rencontrer une riposte rapide et foudroyante. Alors c'est toujours en effet cette menace nucléaire qui plane au-dessus de, de, de l'Europe. Faut-il, selon vous, arrêter les livraisons d'armes c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement préoccupant. Tous les jours, je suis ça de près. Et ces nouvelles menaces d'utilisation de l'arme nucléaire, d'extension du conflit, menaces de Troisième Guerre mondiale telle euh, qu'il a dit, avec Lavrov, euh, hein. Lavrov euh, hier ou avant-hier, euh, est extrêmement préoccupant. Et donc, euh, moi, j'appelle surtout à ce qu'on euh, cesse l'escalade guerrière des deux côtés et que l'on n'arrive à se mettre autour d'une table pour discuter. Je regrette qu'aujourd'hui, j'entende les deux parties, ukrainiennes et, et, et, et russes, dire euh, nous allons cesser euh, le, le dialogue et mais, les discussions. Monsieur Roussel, si, si, si l'Europe et les États-Unis arrêtent les livraisons d'armes, c'est l'effondrement de l'Ukraine. Ouais, Est-ce qu'on peut se mettre autour de la table non, je, en ayant je, justement une je vous, partie si je qui dis, plus capable je, de livrer dit, la guerre Je souhaite, je souhaite qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu. et Arrêter l'escalade guerrière. Arrêter l'escalade guerrière, c'est euh, arrêter de menacer euh, d'utiliser l'arme nucléaire. C'est faire attention aussi aux bombardements, puisque j'ai vu qu'il y avait eu des bombardements ukrainiens euh, dans la partie russe, euh, au-delà de la frontière ukrainienne. Il y a des villes russes qui ont aussi été bombardées. Je sens que ça pousse des deux côtés. Euh, je sais que euh, euh, l'Ukraine a besoin d'être défendue et doit être soutenue. Dans sa défense, parce que c'est lui qui est agressé, c'est l'Ukraine qui est agressée et qui a été envahie. Euh, et je souhaite aussi que l'on fasse tout pour éviter une troisième guerre mondiale. Et, et avec toutes les questions qui vont se poser pour l'Europe en termes d'approvisionnement, en gaz, en pétrole, en céréales. Enfin, c'est l'ensemble du continent européen qui risque d'être euh, embarqué dans une guerre que nous ne voulons pas. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Merci, Merci d'avoir été notre invité ce matin. Regardez une de la Voix du Nord, Julien, Hôtellerie, Restauration.